Partie à une équipe de radio pour faire un, justement une émission pour France Culture sur ces années uh, Thatcher. Euh, et donc on a commencé par Londres où l'idée c'était de rencontrer des d'anciens dirigeants d'anciens conseillers politiques d'anciens ministres euh, puis on est descendu comme ça non plutôt monté dans le nord on s'est arrêté chez david Lodge l'écrivain on s'est arrêté dans la ville de naissance de margaret Thatcher où les gens racontent cette atmosphère cette petite ville provinciale l'état d'esprit la mentalité de ces gens donc elle puis on est monté vers les anciennes villes minières qui sont fantomatiques aujourd'hui on a rencontré euh, euh, Chris Kitchen hein, qui est rentré dans les mines euh, qui est descendu dans les mines comme son grand-père son père à 17 ans qui maintenant est président d'un syndicat des mineurs un peu fantomatique euh, on est parti évidemment à Belfast puisque c'est aussi le lieu de la guerre coloniale euh, donc encore une fois ce vieil empire britannique euh, et donc toutes ces voies permettait de raconter ces années 80 euh, dans leur gestion des crises, dans leur... Euh, de l'affrontement, euh, de la militarisation de la police et ce divorce en fait entre les décideurs et les, et les gens. Ce qui est intéressant quand on écoute ces gens revenir sur ce qui s'est passé, par exemple comment le gouvernement de Margaret Thatcher a voté beaucoup de lois qui, qui rendent la, la grève plus difficile à lancer et qui demandent un vote euh, largement majoritaire avec des quotas. Et ben, le, le, le président du syndicat des mineurs d'aujourd'hui, qui a été un mineur euh, depuis l'âge de 17 ans, il nous dit cette chose très juste. Le, ce qui est requis aujourd'hui pour organiser une grève n'existe même plus aujourd'hui pour les élections politiques. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une grève s'il n'y a pas tel quota, telle participation. Ben, aujourd'hui, les députés euh, britanniques ne sont même pas élus avec une telle participation. Donc, ce qu'on nous a enlevé, en revanche, les élus se, se gardent bien de se l'appliquer à eux-mêmes c'est vraiment intéressant dans moi ça, ça fait des déclics dans ma tête je sur ce, ce qui est en train de, de s'installer dans ces années là de divorce au sein de la démocratie libérale quand margaret thatcher euh, récupère ce pays euh, c'est un c'est un vieux pays en fait qui n'a pas qui n'a pas eu à se reconstruire comme l'allemagne comme la france après guerre et donc qui s'épuise un peu et sur un modèle euh, pourtant d'état providence mais avec euh, on est dans un grand bouleversement économique une grande inquiétude un vieillissement bureaucratique du système et donc elle quand elle arrive et qu'elle dit je vais tout rénover je vais tout changer évidemment elle arrive avec un parfum de modernité et pourtant elle arrive avec en tête une idéologie qui qui vient du du siècle dernier d'un libéralisme qui promet une efficacité économique et à chacun de se débrouiller dans cette espèce de de processus et d'énergie et de frénésie économique et donc elle va démanteler des choses qui avaient été mises en place finalement avec l'après-guerre pas simplement en angleterre partout euh, l'après-guerre c'est un moment où... alors ça commence avant les guerres hein. l'état providence est un grand débat euh, du début du 20e siècle dans toutes les démocraties euh, libérales euh, suite à la grande crise économique de, de 29 on a eu Keynes en angleterre euh, on a eu euh, le front populaire en france euh, et, et tout ça a, a comme ça infusé dans les cultures politiques de ces démocraties euh, occidentales les démocraties occidentales suite aux crises économiques des années 30 suite aux guerres ont vraiment réfléchi à comment euh, tisser un peu plus de liens penser ces sociétés sont nés euh, les hôpitaux publics la sécurité sociale enfin tous ces acquis euh, dont on débat encore malheureusement aujourd'hui et euh, et donc margaret thatcher elle va arriver en disant je vais rénover tout ça mais elle arrive avec une idéologie qui déjà était contre tout ça elle est une fille d'épicier euh, euh, d'une partie provinciale de l'angleterre où un sou est un sou euh, où un chômeur est suspect de, de se laisser aller et, et elle arrive avec cette pensée là et, et donc euh, refaire c'est défaire pour elle et, et elle va démanteler ce que ce pays la grande bretagne avait fait même avant les autres parce que l'état providence était très en, avance en Grande-Bretagne et, et donc ça va être un démantèlement auquel s'ajoute un changement technologique, économique très violent puisque les usines finalement la mécanisation euh, fait a de moins en moins besoin des gens donc les gens sont renvoyés des entreprises et en même temps l'état les lâche. Tout le système social, qui, tous les filets sociaux sont en train de se défaire donc la Grande-Bretagne Margaret Thatcher, Margaret Thatcher disant la société ça n'existe pas ça veut dire on n'est pas interdépendant, on n'a pas regardé ce que font les autres. On se débrouille. Et ben La société que Margaret Thatcher va installer, c'est une société éclatée, divisée, appauvrie, antagoniste. Donc elle va développer... De plus en plus des forces policières pour calmer la colère on va le voir dans les mouvements des mineurs c'est une police très violente paramilitaire qui s'installe et aujourd'hui encore on débat de on débat de, de la police dans nos sociétés en crise permanente avec chômage frustration euh, abandon euh, de certaines zones et tout ça on le voit s'installer mais avec un discours qui ignore ça qui, qui, qui, qui dit que toutes ces régions abandonnées tous ces gens malheureux tous ces gens appauvris vont à se débrouiller S'ils n'ont pas pris le train en marche, tant pis pour eux. Et c'est ça l'idéologie qui sous-tend les années Satcher, et, et qui finalement s'est diffusée partout, parce que ce n'est pas que qu'en Angleterre, c'est aussi aux États-Unis euh, les années Reagan, c'est de là qu'ils marchent euh, côte à côte, bras-dessus, bras-dessous, euh, et des populations entières dévissent alors que ces gens, euh, par les minima sociaux, par l'aide sociale, par le, ils tiennent encore. Euh, et voilà on voit le début de notre époque en fait on voit le début et la déshumanisation de, de nos sociétés ce qui s'installe dans ces années là je pense c'est l'éclatement des pays la division des sociétés c'est à dire l'idée même euh, euh, c'est la cohésion des sociétés en fait non pas que nos pays étaient des paradis égalitaires où tout le monde se trouvait bien ce a toujours été des, des tensions des conflits mais euh, tous ces mécanismes se défont et donc on voit arriver euh, une mise à l'écart de certaines populations euh, une, un durcissement un éloignement des élites euh, tous les procès qu'on entend aujourd'hui voilà ça se met en place à ce moment là et, euh, et à la fin du fin c'est la, la foi dans le système démocratique lui-même qui, qui s'installe qui, qui se défait qui se défait c'est un vote euh, on voit dans ces régions anglaises comme dans les nôtres un peu plus tard finalement un vote colérique un vote d'extrême droite là où il y a eu des grands bassins d'emploi là où il y a eu du syndicalisme de la solidarité tout se démantèle et avec cette idée que il faut gagner de l'argent euh, il y a dans, dans neil quinoc parle beaucoup euh, c'était le patron du parti travailliste à l'époque je crois qu'il a beaucoup réfléchi à ce qu'il a raté aussi en tant que porte-parole de l'opposition et euh, il y, y a des états d'esprit comme ça, il y, y a des lois évidemment, mais il y, y a des états d'esprit qui sont si Par exemple, l'idée, comme il le dit très bien, il dit Mais à l'époque, finalement, tout le monde se dit, en regardant les plus riches s'enrichir, ben, si j'avais de l'argent, je ferais pareil. Alors qu'au fond, et aujourd'hui on revient heureusement là-dessus, l'idée même de contester cet enrichissement s'épuise parce que les, les, les messages venus d'en haut, les messages venus de la télé, les messages venus de de tout ce qui de tout ce qui comme ça irrigue nos sociétés en images en pub en, en décision publique politique valorise le gagnant le golden boy la bourse s'envole et, et finalement tous ceux qui sont plus là dedans ben, c'est des nazes quoi on leur dit vous avez rien compris au monde d'aujourd'hui et, et ceux là même se sentent complètement rêve que leurs enfants s'en aillent et deviennent aussi riches que que ces golden boy mais la société est en train de se déliter. L'idée de solidarité, le, le, les tissus urbains, euh, les connexions. Euh, par exemple, on défait euh, tout ce qui était le système même ferroviaire, c'est-à-dire connexion entre deux villes moyennes. On défait, ça rapporte pas assez d'argent. Donc à la fin du fin, quand on se promène en Angleterre, mais comme en France aujourd'hui, on tombe chez, dans des petites villes complètement fantomatiques. On rentre dans le bar... Euh, on peut parler comme ça avec des gens d'un certain âge qui ont vu tout s'effondrer autour d'eux, donc qui vont voter pour le Brexit, euh, qui ne supportent plus le discours venu d'en haut. Euh, et ça, ces années-là, on le voit vraiment bien s'installer. Et, euh, et, et c'est vraiment intéressant de revenir sur ce processus parce qu'aujourd'hui, on en paye un prix, euh, on en paye le prix, et, euh, et, et défaire tous ces états d'esprit. C'est pas qu'on découvre euh, l'eau chaude, mais refaire parler tous ces gens, les écouter, d'où qu'ils soient, ancien ouvriers ou conseiller euh, de Margaret Thatcher, eux-mêmes arrivent à un constat que ça a été un naufrage, en fait. Euh, les, les conseillers de Thatcher disent oui, ben oui, il oui, y avait beaucoup de laisser pour compte, mais on ne sait pas comment faire. Mais à partir du moment où on ne sait pas comment s'adresser à ces gens, on n'est pas apte à gouverner, puisque le gouvernement est là pour justement gérer la cohésion des sociétés. Euh, et donc toutes ces voix... Euh, raconte une déshumanisation d'un monde qui par ailleurs devient le, le modèle puisque le l'union soviétique est en train de s'effondrer donc euh, l'alternative qui n'en était évidemment pas une s'effondre donc le capitalisme le libéralisme triomphe en disant c'est nous le monde libre c'est nous l'efficacité économique et pourtant déjà les populations souffrent énormément dans nos pays et aujourd'hui elles n'en peuvent plus quoi et aujourd'hui elles sont dans un état de crispation de colère et c'est pour ça que j'écris sur la quatrième de couverture de ce livre, que ce système euh, qui se veut le plus démocratique de tous est en train de tuer la démocratie. Quoi. Elle souffre, on, on est à quelques jours des élections ici en France, on le voit bien. Il euh, y a eu un abandon des gens qui est quand qui même terrible.